Salut salut, ici c'est Rexpota, mais eh bah ben, écoute tu sais quoi, euh, on va continuer là où on s'arrêtait la dernière fois, euh, la magie de l'informatique euh, faisant ce qu'elle est, en fait je continue la suite, hein, c'est la suite de la vidéo de la dernière fois, donc ce que nous avons fait la dernière fois c'est que nous avons commencé à écrire, donc euh, on est sur le concerto toujours, n'hésite hein. pas d'ailleurs à t'abonner si tu veux la suite du, de l'histoire. Euh, je te mettrai un lien vers la vidéo précédente Tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner, tu peux partager C'est tout à fait à ton choix euh, Donc si tu as laissé un commentaire aussi dans la vidéo précédente je... Je, tu, peux, tu peux toujours en mettre un ici aussi euh, J'espère que j'y aurai répondu Si ce n'est pas encore le cas, je le ferai Ça viendra euh, Vite <rire> Mais bon, j'ai pas de, de boule de cristal, donc je sais pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines, hein, le temps que je monte tout ça. Bref, je dis, je digresse un peu. Euh, donc, nous avons, nous sommes sur le concerto pour piano, numéro 1 de Rex Potam, euh, <rire> qui est à l'état de débauche. Donc, euh, on a, je, je t'ai fait écouter la dernière fois les, les deux expositions et le début du... du du développement donc là on a continué le développement on était sur un la mineur nous sommes passés en la majeure et à la fin de la chose nous sommes arrivés en fa mineur euh, juste pour te remémorer la chose je te rejoue ce passage que nous avons composé la dernière fois Elle est pas belle cette transition Moi je la trouve belle. <rire> c'est la magie euh, du solfège. <rire> Des moments tu dis ouais je vais faire un truc, oh, c'est quand même un peu trop théorique, puis juste ça marche. <rire> donc euh, je te remontre également ceci hein, le dessin tout moche que j'avais fait la dernière fois c'est ce qu'on appelle le tonnette euh, donc nous avons fait nous sommes partis de la mineure nous avons fait du la majeur et nous sommes maintenant en fa dièse mineur. le jeu c'est de continuer hein, comme on a fait euh, soit je reprends ops, le thème tel qu'il a été fait texto, soit j'essaye d'apporter des petites variations. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petite variation Est-ce que, Est que j'ai des idées <rire> Si tu en as, n'hésite surtout pas <rire> je les prendrai pour une prochaine fois, ou même pour revoir un peu ça, parce que de toute façon, c'est qu'une ébauche. Hein. Donc il y a encore euh, plein de choses qu'on peut faire. Euh, notamment, ça fait un moment que les vents n'ont pas chanté. Le piano, lui, il, il discours tout seul depuis... Enfin, pas tout seul, mais il discours euh, depuis un moment. Alors ce qu'on peut faire, c'est... Euh, rajouter les mesures qui manquent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je rajoute 12 mesures. Donc ça nous fait 21. Tu remarqueras que j'ai laissé la mesure de fin, c'est voulu, parce que comme d'habitude, la fin est un début. La fin est un début, c'est-à-dire que euh, c'est, il n'y a rien de plus moche que de faire des sections qui se suivent les unes après les autres. Alors vas-y, c'est ton tour, vas-y, on met la conclusion suivant des euh, phrases. Donc du coup, qui vont se terminer sur une, une harmonie bien, bien donnée ici en fa fin dièse mineur et repartir sur la même euh, c'est lourdingue <rire> donc le jeu c'est de s'amuser à, à fausser les transitions et tu vois par exemple là euh, donc c'est ces deux mesures là qui font transition on passe par euh, un euh, do dièse majeur 7 donc il est la dominante de la dominante qui est do dièse ici de dièse 7 du coup pour arriver en fa dièse mineure euh, ce que je vais faire c'est que j'ai envie d'appuyer un peu justement ceci donc je vais déjà introduire le basson un peu plus tôt que les autres pour lui donner lui aussi l'harmonie euh, qu'on utilise ici donc euh, lui je vais lui donner un la ici déjà pour le laisser rentrer tranquillement et puis après bah, ça va être la même chose euh, Fa enfin, dièse mineure, pourquoi le piano est encore en là? Ah, oui, d'accord, non, c'est juste que j'avais oublié de bouger la dernière mesure, c'est rigolo. Hein Question bête: le basson, le fa, ça lui fait pas peur. Je vais aller relire mes pompes. Tessiture. Euh... Si oui, le sol lui fait pas peur. <rire> On est loin de la chose. Et donc là, il arrive en mezzo piano, mais du coup, lui... Il ne va pas profiter du décret de tout le monde parce que il arrive quasiment sur la fin, donc il est déjà en maison de piano. Sauf que c'est un vent, et du coup c'est des choses qui sont pas très bruyantes. Généralement je leur mets une, une dynamique au-dessus. Voilà, comme ça lui il est là. Et donc on va faire jouer les vents. Qu'est-ce qu'on leur fait faire au vent euh... Il y a eu des choses assez sympas qui sont passées là au milieu. Euh... Des petites mélodies un peu sympas. Tu vois par exemple ça Ça c'était complètement inattendu. C'était dans la... Quoi Dans le développement, le début du développement, il y a eu une partie avec un solo. Et le piano qui jouait en dessous et... Ouais, ça c'est beau, et eh ben j'ai envie de le reprendre. Sauf que là on va être euh, pas sur un soliste, on va être sur un, un tout petit. Hein. Bon, bon, je reprends la phrase pour l'instant, euh, donc j'en laisse solo parce que donc tout le monde va chanter. Sauf que là c'était en là, maintenant c'est en fa dièse, fa dièse mineur, et donc j'ai dit, sauf qu'en fait j'ai dit les hauts bois, mais c'est pas grave. Hein. Ah oui, c'était le solo clarinette. Et eh ben là, je le donnais au bois. <rire> parce que, parce que. Euh, par contre, j'ai fait une petite erreur bête, mais c'est pas bien grave, c'est que j'ai pas noté les mesures à laquelle ça se passait. Donc c'est 121, 121 à 133. On est bien d'accord qu'il faudrait les deux mesures avant. 119 à 133, d'accord Bon du coup ça veut dire que le haut-bois lui il va lui falloir deux mesures de plus d'accord 119 au piano, pardon à 133 je reprends comme un bourrin En musique, il faut savoir faire des variations, mais faire des choses aussi ressemblantes de temps en temps. Euh, donc du coup, voilà, j'ai tout baissé d'une tierce comme un gros brin. <rire> euh... Je pense que ça, ça va bouger. Pour l'instant, je vais juste faire ça, histoire d'avoir une... Une mesure, con... une... un dessin complet. Alors du coup... Ouais, euh... On est d'accord qu'on est censé arriver au même endroit. Hein, voilà. Donc on la, re on la rejoue hein, avec les instruments synchronisés, voilà. beau ça <rire> j'aime beaucoup et du coup ce que je vais faire le haut bois avait aussi un solo plus tôt je vais le retrouver là il est très court parce que je me disais j'ai donné le solo du hautbois euh... Non, j'ai donné le solo des clarinettes au hautbois, bois donc j'allais donner le solo du haut-bois aux clarinettes. Sauf que je me rends compte que le solo du haut-bois, il est pas trop passionnant. Il est tout petit. Euh, on peut essayer de le prendre quand même. Hein. On peut peut-être même essayer d'en faire un thème. Les clarinettes, je vais les faire partir plus tôt, mais pas tout de suite quand même. Euh... Parce que du coup là, on a quoi comme... C'est vachement grave au piano. Non sérieusement, elle existe cette note-là Ah ouais on bah, va essayer d'être raisonnable un petit peu hein euh, sauf que ça ça marche pas parce que là on a un chevauchement des mains euh, mais c'est pas grave euh, Do. il y a un mi dièse par exemple là qu'on pourrait sauf que ça ferait copier coller avec la main droite par contre je peux mettre un sol tout à fait Typiquement, ça, c'est très joli, ce petit bout de phrase-là, 73-74 à main droite du piano. Quand je ferai, euh, quand je ferai le l'humanisation, c'est-à-dire la mise en place des des vraies euh, dynamiques, je le mettrai en avant, ça. Ça c'est, enfin, non pas ça. J'étais là, les, les, les deux mesures là. Euh, bon, alors donc nous disions. Le solo de hautbois qu'on va remettre à la clarinette. Ah, il est là parce que je l'avais copié, mais je l'avais pas collé. Du coup, comme j'ai fait d'autres choses, ah, si je l'avais collé. C'est plus ce que je fais. Il est tard, hein. Ouais, non, il est pas tard. Ça marche pas comme excuse. Donc, euh, si Donc la clarinette, on est bien d'accord que là ça va faire nappe. <rire> J'ai l'impression qu'ils suffit de faire ça en fait. Je vais lui faire autre chose, c'est pas grave, on va on va jouer sur la mélodie, mais euh, enfin on va euh, lui refaire une vraie mélodie à elle en fait. Donc là on est en Fa. Petite syncope. Et là c'est quoi On est en Do Ouais on est en Do. Ensuite, alors là c'est un la, mais là c'est un ré, un hein. ré fa la, donc euh, on est en deuxième renversement dans l'accord de ré. On est bien d'accord qu'on joue encore sur la même rythmique, hein. courte de longue, enfin longue de courte pardon, euh... qui est celle du début du morceau. C'est toujours un peu ça. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, C'est ce rythme un peu posé que je, que je veux mettre en valeur. Puis des fois, avec des variations. tam ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Il y a moyen de faire des variations simples qui marchent assez bien. Euh, do dièse majeur fa alors là j'ai mis un mi dièse donc qu'est-ce que je le mets là ça ça marche pas en descendant, mais c'est pas grave parce que, parce que quand t'as un mi dièse t'as forcément la sensible, ça c'est la sensible donc de fa dièse donc ça peut pas... tu peux pas utiliser un descendant, mais c'est pas grave je, le, je remonte... c'est quoi l'accord suivant do non, là, non, fa note de passage petite variation sur les deux les deux, deux courtes Et puis ensuite on va repartir donc là c'est un si je vais me mettre à la tierce de ça ça peut marcher ça oui ça peut marcher ça Parce que sinon ça frotte de partout. Les frottements doivent être résolus, pas... Enfin... Bref. Euh... Et ce qui est intéressant, c'est le motif qui est là. Euh, on l'a déjà vu chez les violons et puis là je vais le mettre euh, bah, du coup d'abord d'abord chez les clarinettes hein. Hein, parce que du coup ça va faire une petite variation donc là on est en sol ensuite nous sommes en mi Histoire de... Euh... On va un petit peu les plaisirs, ensuite c'est quoi au en bon sol Non parce que du coup ça... Euh... Ce Qui dépasse là parce que pour l'instant je sais pas ce que c'est, je peux du tout ce que je veux comme dynamique. On va juste garder ça et je duplique. Hop. Alors c'est dommage du coup là qu'on est que des sols, euh, domi sol Ensuite, les flûtes parce qu'il n'y a pas de raison qu'eux ne jouent pas Attends, avant de faire les flûtes je vais faire les hautbois parce que du coup le hautbois ça va être quelque chose qui va être très proche de, de ce qui est au piano puisque c'est la basse donc du coup euh... si... Euh ouais bon d'accord Alors j'ai un petit souci c'est qu'il m'a mis toutes les notes en bas c'est très moche hein. Du coup là je me trouve hop là pardon on est parti euh, je sais pas où c'est pas joli parce que c'est un fait doublon avec le avec ce que font les hauts bois et ce frottement là par contre est très joli donc Alors, j'ai le dos qui reste. Voilà. Ça frotte bien comme il faut, là, parce qu'il y a en même temps un dos, un ré et ainsi. Ça marche bien, j'aime bien, ça croque un peu. Et puis, ça pique un peu. Et elle est résolue, c'est ça qui est beau. Une belle, un beau frottement qui est bien résolu. qu'elle est moche cette clarinette quand même, hein. il manque qu'on mette des vrais instruments. Mais c'est pas grave. Alors, les flûtes. Alors, on a remarqué que là, tout le monde est sur une jolie blanche. Donc. On va juste faire une petite pause parce que mon téléphone a figé. Donc je reprends, petit souci technique, il y a des problèmes de carte vidéo pleine. J'ai l'impression qu'il y a une tranche de vidéo que je ne pourrais pas récupérer, mais bon. Reprenons et on va essayer de terminer au moins ce morceau. Euh, enfin ce passage-là. Euh, donc là, je disais, euh, nous sommes ici euh, au passage donc en, en fa dièse mineur. Euh, donc ici, on a l'accord la de fa dièse mineur donc tout le monde que tout le monde pose avec une euh, ronde et je disais les flûtes j'aimerais les faire entrer tout de suite histoire qu'elle commence une phrase dès cet instant là c'est donc ce qu'on va faire après cette longue interruption du au temps de sauvegarde des données qu'est ce que c'est long et bah du coup fa dièse on va reprendre déjà ça hein, bêtement hein motif-là. Euh, et du coup... Sol dièse qui me qui me fend le cœur. <rire> C'est parce que j'ai écrit n'importe quoi. Hein. Ré Alors va savoir, il y a du si, il y a du sol, il y a un do Non parce que ça c'est une note étrangère. En fait on est bien en do, par contre ce qui me manque c'est un mi du coup. On retrouve notre motif hein. Euh, là, Pour y aller ça C'est joli. Et là, si je descends encore, je rejoins la clarinette. Euh, ta -da -da. Sauf que, bah là, faut se un détacher à nouveau. Pourquoi pas Euh, donc du coup on peut commencer le motif là aussi effectivement SOL Euh, non parce que sinon je fais la même chose que, que les autres ça m'intéresse pas de faire la même chose ceci dit à un moment je, je voudrais juste faire une petite descente je veux que lui en, en, entame la méchante la, la méchante non la descente qui, euh, qui va introduire la fin euh ici. J'ai pas de sol, tiens. Voilà. Tiens, on peut faire la, la syncope qu'on avait euh, au clarinette au début, on peut la, la poser ici. Et puis du coup, et fa dièse mineur. Et pour euh, compléter ça, le piccolo, lui, il vient pas tout de suite. J'aimerais bien que lui, pardon, seul, et puis donc le reste en copie conforme Et là on ferme, c'est à dire qu'on ferme c'est un accord parfait avec en bas donc la tonique évidemment mais en haut aussi, ce qui fait que tu as moins d'ouverture, voilà, c'est quelque chose qui se ferme là on est donc en Fa dièse mineur, il reste à faire une transition vers Si mineur puis Ré mineur, hein, comme on l'avait vu sur le tonnet. je, je le remontre un coup, voilà, voilà, voilà. Euh, bon, on fera ça dans une prochaine vidéo, en tout cas je ne l'enregistrerai pas ce soir parce qu'il faut que je calme aussi un peu ma machine, la pauvre elle est fatiguée, juste je vais boucler les choses. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mesures. Donc là, les cordes ne jouent pas. 1, 2 et 15, 37, paf. Euh... Et de toute façon, on va s'acheminer vers une transition. Alors, est-ce que, est que ça, c'est une... Ah, je pourrais encore tricher, faire un fa dièse, du coup majeur 7, ce qui me donnerait mon, mon si mineur direct. On verra si je fais ça. On garde la surprise pour la prochaine fois. Je sais même pas ce que je vais faire. Hein. Je ne rien. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que là, j'ai suffisamment de matériel déjà pour deux vidéos. Je suis fatigué, ma machine aussi apparemment trop lourd pour elle la pauvre et puis euh, ben, on reprend bientôt euh, en tout cas j'espère que cette vidéo ou ces deux vidéos t'auront plu euh, je reprends très vite euh, n'hésite pas encore une fois à laisser un pouce hein, et me laisser un petit message si ça te fait plaisir et à t'abonner à bientôt ciao ciao